Donc, euh, mercredi dernier, lors de la grande conférence euh, de la Semaine québécoise de l'informatique libre, euh, 2018, sur les politiques publiques d'Internet, euh, nous sommes intervenus tous les deux. On, nous avons parlé de, de vie privée, de neutralité du net euh, devant un, un public, le public du laboratoire de la cyber-justice. Et puis, euh, c'est très vaste, les politiques publiques d'Internet, on a parlé de différentes choses et euh, euh, on pourrait peut-être, s'il veut bien, traiter de, par exemple, euh, la question du coût des connexions Internet euh, et de est ce que c'est abordable, est-ce qu'il devrait y avoir un droit d'accès à, à Internet, peut-être comme question euh, aussi. Cette question est intéressante parce que en France, le Conseil constitutionnel a jugé que l'accès à Internet était un droit qui devait être constitutionnellement garanti. Et du coup, l'accès à Internet, ça, ça renvoie aussi à l'idée que cet accès doit être abordable pour. Euh, la plupart, enfin la totalité des, des, des citoyens, à un, un prix abordable. Et donc, prix abordable, qu'est-ce que ça veut dire Moi, une chose qui m'a surprise en arrivant ici, et tu le sais, on en a déjà parlé, c'est euh, le prix que vous payez pour accéder à Internet. Si je ne me trompe pas, c'est de l'ordre de, de 60 ou 70 dollars canadiens pour avoir une connexion au débit raisonnable, ouais. euh, en sachant que certaines ne sont même pas illimitées, il y a des quotas de, de, de bandes passantes tous les mois. C'est ça, le forfait de base, il y en a des moins chers évidemment, mais euh, les, même si les limités est disponible depuis très longtemps, c'est toujours un truc euh, qui coûte plus cher. Pour avoir les limités, euh, on demande beaucoup plus que les forfaits de base avec des quotas qui sont franchement... Euh, en fait, sachant que, que, que ces forfaits ne, ne couvrent qu'une connexion Internet. Il n'y a pas de téléphone avec, il n'y a pas d'abonnement de, de télévision avec, c'est uniquement une, une, une connexion Internet. En France, euh, ce, ce type d'offres, on les a autour de 20 euros. Après, on a des forfaits à 30 ou 40 euros pour ce qu'on appelle le triple play avec téléphone, interne, connexion mm -hmm. internet et euh, chaîne de télévision. Ouais. Et euh, moi-même, je paye une quarantaine d'euros euh, alors que j'ai une connexion fibre optique avec euh, un petit peu moins de 100 mégas symétriques. Euh, ce qui n'est pas le cas. Euh, par exemple, ici, euh, je... enfin, les... Ici, c'est des offres de luxe, donc elles sont là, mais c'est pas le truc que la famille moyenne va, euh, va choisir. Et donc c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que c'est si cher ici Est-ce qu'il y a des raisons objectives au Québec qui justifient ce prix Peut-être, je ne suis pas un spécialiste de la question euh, québécoise, mais, mais ça, je pense que la question mérite d'être posée, parce que je ne vois pas trop pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence aussi importante. Les infrastructures sont les mêmes, c'est les mêmes technologies qui sont utilisées, mmh. c'est les mêmes investissements qui sont faits, c'est les mêmes contraintes. Alors il y a peut-être des contraintes juridiques différentes, mais euh, grosso modo en termes techniques c'est les mêmes contraintes. Donc pourquoi un, un prix si différent est-ce que ouais. c'est justifié? Et si ce n'est pas justifié, ça veut dire qu'il y a une marge qui est très importante qui est faite par vos fournisseurs d'accès à Internet. Oui, je pense qu'on peut répondre, sans risque de se tromper, que oui, il y a des marges assez importantes qui sont faites par les géants des télécoms et que la concurrence, même si elle est là, des petits fournisseurs d'accès à Internet plus indépendants, elle n'est pas très développée, peut-être moins développée qu'ailleurs dans le monde. Et on est en pleine campagne électorale québécoise et c'est. Un des rares sujets euh, liés au numérique, euh, donc les questions durant la campagne, Et il y a plusieurs partis qui se sont avancés avec des propositions pour euh, euh, donner le très haut débit à tous les Québécois d'ici 2022, avec des, soit des investissements, euh, ben en fait ils promettent tous des investissements plus importants, mais il y en a qui, euh, il y a des partis qui ont proposé euh, de créer une société d'État qui allait euh, s'en occuper, de s'occuper de fournir l'accès à Internet parce qu'on fait pas confiance aux géants des télécoms qui n'ont pas livré la marchandise. Et il y a aussi des solutions du type consortium entre l'État et les grandes entreprises qui déploient la fibre optique pour vraiment rejoindre tous les citoyens du Québec, pas uniquement dans les grands centres, en région, et ultimement faire baisser la facture mensuelle des abonnés. Une des solutions que vous pourriez peut-être explorer au Québec au-delà du, du, du vote que vous allez faire là, c'est le 1er octobre, 1er bien, octobre. Bien, ouais. bien. Et donc, vote qui va permettre peut-être de faire modifier certaines règles, un peu modifier le droit, c'est d'explorer des alternatives. En France, on a euh, des fournisseurs d'accès à Internet associatif, donc c'est des associations à but non lucratif, qui se, qui se constituent et, et qui fournissent de l'Internet ouais. à leurs adhérents, et qui ont bien sûr une éthique, ils respectent une éthique très forte, de neutralité du net, mais également de protection de la vie privée, de protection de données personnelles, au-delà de ce que prévoit le droit. Euh, Peut-être que c'est un modèle que vous pourriez explorer, voir s'il y a des alternatives. Tu m'as parlé l'autre jour d'un euh, un exemple de Mesh qui, qui existait à Montréal. Ouais. Je ne me souviens plus du nom du projet euh, Réseau Libre. Réseau libre. Euh, je crois que d'ailleurs tu, tu, tu as même une antenne. Oui, j'ai mon antenne Réseau Libre. Ouais. Alors Peut-être qu'il y a des alternatives de, cette, de cet ordre-là qui pourraient être explorées. Euh, par euh, des acteurs qui existeraient et qui seraient là pour fournir de l'Internet à but non lucratif. Ouais. Comment ça se passe après concrètement et juridiquement je, Moi, je connais bien le cadre français, mais je ne connais pas très bien le cadre québécois. Mais euh, s'il n'y a pas d'alternative qui existe, peut-être que vous pourriez essayer de, de, de pousser l'idée auprès de vos représentants politiques et de, ouais, ouais. de créer un, un environnement juridique et économique favorable à ce type d'initiative. Euh, oui, à 100 oui, je suis d'accord. Et c'est complémentaire. Faire en sorte que la facture euh, du fournisseur d'accès Internet soit euh, réduite et aussi euh, à, à vous donner une résilience avec des réseaux euh, de voisinage euh, qui sont euh, utilisables sans frais par tous ceux qui, euh, qui participent au réseau avec leurs mmh. propres équipements.